Bonjour Dans cette vidéo, je vais parler des pronoms relatifs simples. Qui, que, où et dont. Commençons par qui. Qui est le sujet de la proposition relative, c'est-à-dire qu'il contrôle le verbe. En français, on ne fait pas la différence entre les personnes et les choses, contrairement à l'anglais. Par exemple, je discute avec des étudiants qui viennent de Lisbonne. On a deux propositions. Je discute avec des étudiants, les étudiants viennent de Lisbonne. Qui est le sujet de Vienne. Qui n'est jamais abrégé devant une voyelle. Par exemple, Elle achète une voiture qui est rouge. On a deux propositions. Elle achète une voiture, la voiture est rouge. Qui est le sujet des. Ensuite, nous avons que ou qu' apostrophe. Que est complément d'objet direct. C'est-à-dire qu'il est directement affecté par l'action du verbe sans préposition. Encore une fois, il s'emploie pour les personnes et les choses. Il est obligatoire en français. On ne peut pas le supprimer, contrairement à l'anglais. Petit rappel, tout participe passé employé avec l'auxiliaire « avoir » s'accorde avec le complément d'objet direct lorsqu'il est placé devant le verbe et donc dans ce cas-ci avec l'antécédent de « que ». Par exemple, la femme que j'ai rencontrée est avocate. On a deux propositions. J'ai rencontré une femme, la femme est avocate. « Que » est le complément d'objet direct « des rencontrés et le participe passé s'accorde. On emploie « q' » devant une voyelle ou un « h » muet. Dans un registre soutenu, l'ordre de la proposition relative peut être « que » plus verbe plus sujet si le sujet n'est pas en pronom. Par exemple, « le livre qu'a lu ce garçon a changé sa vie » ou bien « le livre que ce garçon a lu a changé sa vie ». On a deux propositions, « Ce garçon a lu un livre, le livre a changé sa vie. » Q' est le complément d'objet direct d'Ali. Ou, avec un accent grave et complément de lieu. Par exemple, « La ville où nous sommes allés en vacances était très touristique. » On a deux propositions, « Nous sommes allés en vacances dans une ville, la ville était très touristique. » est le complément de lieu de nous sommes allés D'où indique l'origine, la provenance, from where. Par exemple, la ville d'où je viens est très ancienne. On a deux propositions. Je viens d'une ville, la ville est très ancienne. D'où est le complément de lieu, origine de je viens. Ou peut-être aussi complément de temps. Notez qu'on n'utilise jamais quand en français pour ça. Par exemple, il faisait un temps magnifique le jour où il est parti en vacances. On a deux propositions. Il est parti en vacances un jour. Ce jour-là, il faisait un temps magnifique. Ou est le complément de temps d'il est parti en vacances. Enfin, nous avons « don ».« Don » remplace un groupe nominal avec la préposition « de ». Qu'il soit complément du nom, de l'adjectif ou d'un verbe construit avec cette préposition. Il peut se traduire par « whose ». Of which, of whom, about which, about whom, etc. Par exemple, Edith Piaf, dont la chanson la plus connue est La vie en rose, est morte en 1963. On a deux propositions. Edith Piaf est morte en 1963. La chanson la plus connue d'Edith Piaf est La vie en rose. Dont est le complément du nom, la chanson la plus connue. Dans un registre soutenu, l'ordre de la proposition relative peut être dont plus verbe, plus sujet, si le sujet n'est pas un pronom. Par exemple, « La recette de cuisine dont a parlé François est facile à faire. »« La recette de cuisine dont François t'a parlé est facile à faire. » On a deux propositions. « François t'a parlé d'une recette de cuisine. »« La recette de cuisine est facile à faire. »« Don » est le complément du verbe « à parler. » Pour les pronoms relatifs composés, « lequel » et ses dérivés, les pronoms relatifs formés avec ce ou avec une préposition, regarde la vidéo suivante. Au revoir